Merci beaucoup, euh, merci Florence, et je vous remercie euh, tout le monde, je souhaite la bienvenue à tout le monde euh, d'avoir bien voulu euh, assister à ce webinaire euh, sur le thème Wiki Love Africa donc euh, pour le concours Wiki Love Africa 2020. Et je souhaite encore une fois la bienvenue à toute l'équipe. Et, euh, je me présente, je m'appelle Bachouda Mohamed euh, et je fais partie euh, euh, de l'équipe d'organisation de Wikilove Africa. Je suis éditeur, euh, contributeur, j'ai un compte depuis 2005 et euh, on, je, suis, euh, je fais partie de la communauté Wikimedia. Donc la communauté Wikimedia, elle a commission de collecter euh, de l'information et pour la partager à tout le monde, gratuitement, librement à tout le monde. Et la communauté fait, euh, euh, fait, euh, lance beaucoup d'activités. Le but de ces activités, c'est la collecte d'information comme euh, je vous avais dit. Et euh, parmi ces activités, il y a euh, les, co euh, les, les concours euh, euh, photographiques. Et ces concours photographiques servent à quoi Elles servent à, à, à, à rajouter des photos à des articles qui n'en possèdent pas et euh, aussi euh, à créer des articles à partir de photos qu'on vient de collecter. Et, et, et ces collectes se font à travers euh, une idée euh, géniale et cette idée c'est de, de lancer des concours photographiques. Et parmi ces concours, c'est le concours Wikilove Africa. Wikilove Wiki Love Africa si euh, on va, euh, je vous ai pré préparé euh, un petit, une petite présentation à travers des slides. Donc, euh, cette of Africa, c'est un concours international photographique, c'est-à-dire tout le monde à travers toute la planète peut participer et c'est une compétition photographique, c'est-à-dire qu'il qu va y avoir un, un classement de photos et euh, son but principal, c'est de mieux il illustrer l'Afrique sur l'Afrique. Wikipédia. Pourquoi l'Afrique? Parce que euh, les articles euh, qui parlent de l'Afrique sur Wikipédia sont très euh, me, euh, euh, ils sont sont très peu. Donc euh, le pourcentage euh, de, des articles par rapport aux autres continents, l'Europe, l'Amérique et l'Asie, euh, il y a euh, un déficit, un grand déficit de ces articles. Et ces photos là, euh, ce concours là vient pour euh, euh, faire euh, diminuer ce déficit et ce, et ce gap entre les articles qui parlent des autres continents par rapport à l'Afrique. Donc, euh, les photos, ils sont versés sur euh, le site Wikimedia Commons. Et ce site Wikimedia Commons, c'est un site qui contient des photos, des vidéos, des fichiers audio et qui sont euh, utilisés par euh, les différents projets que... Euh, supporte la Fondation Wikimedia et surtout le site que tout le monde connaît est, euh, qui est Wikipédia. Donc euh, le concours Wikilove Africa, c'est une idée qui a germé euh, en 2014. Euh, ne laissez pas vos vieilles photos sur votre disque dur. donc partagez-les. Donc le thème du concours euh, Wikilove Africa 2020 est euh, l'Afrique en mouvement. Euh, euh, c'est un webinar qu'on a euh, décidé de lancer vu la situation actuelle à travers le monde entier et qui nous a poussé à, et qui a poussé à plusieurs euh, annulations donc l'annulation de euh, tous les événements euh, à travers le monde. Notre concours qu'on a lancé, Wikilove Africa, nous, on n'a pas voulu annuler le concours, mais on a voulu continuer le concours Wikilove Africa, mais en, tout en veillant à la sécurité, à la santé euh, des participants. Donc, qu'est-ce qu'on a réfléchi On a pensé à lancer des webinars pour expliquer comment participer au concours tout en euh, restant chez soi, ne pas se mélanger euh, beaucoup et rester euh, garder des distances entre les gens. à toi. voilà euh, pour parler un peu euh, du concours, c'est un concours international. le concours Kirov Africa, euh, c'est une compétition photographique. c'est à dire que des gens vont euh, vont se Vont déposer des photos, euh, des vidéos, des audios et pour à la fin, un jury euh, fait sortir 10 photos gagnantes, lauréates. Et euh, le thème euh, principal, c'est qui est euh, qui, euh, pour mieux illustrer l'Afrique. Pourquoi l'Afrique L'Afrique, vu le le déficit énorme euh, des articles qui parlent euh, de l'Afrique sur Wikipédia. Euh, en 2014. En, deux, euh, encore. en 2014, euh, on a lancé un concours euh, qui s'appelle euh, Wiki Love Africa. C'était le, euh, le thème sur. Euh, on a choisi le thème euh, sur la cuisine. Et euh, tellement il y a eu euh, du succès, donc on a, choi euh, on a choisi de... Euh, revenir sur euh, votre slide. Donc, il y avait que, que, plusieurs euh, thèmes. Donc, euh, l'équipe proposait à la communauté de choisir un thème chaque année. Et c'était euh, euh, le thème « La cuisine 2014-2015 ». C'était euh, les tenues, les paroles euh, traditionnelles en 2016. Euh, c'était la musique et la danse 2017 c'était euh, les gens au travail et 2019 euh, c'était euh, le jeu pourquoi on n'a pas fait le concours en 2018 c'est parce qu'on a euh, dû changer de date de lancement de Wiki Love Africa pour que le concours soit euh, lancé et que euh, beaucoup euh, et ça Pouvez aider les équipes d'organisation sur les pays africains à mieux gérer le concours et pour qu'ils ne s'emboîtent pas avec les autres concours. Euh, Vas-y. Euh, comme statistique, et en cinq ans de Wikileaks Africa depuis 2014, euh, comme vous pouvez voir le succès du, du concours Wikilove Africa qui a bien pris sa place avec les autres concours de Wikilove euh, euh, à travers euh, la communauté euh, Wikimedia, donc 48 466 images offertes par plus de 6 213 auteurs-contributeurs et plus de 15 ,9 millions de vues par mois dans une totalité euh, depuis 2014, donc euh, 2 millions euh, 225 millions de vues, plus de 225 millions de vues, et le concours euh, a, a généré euh, plus de 225 événements euh, sur, euh, euh, organisés à travers 23 pays africains. Et euh, le haut niveau des contributeurs qui euh, étaient attirés par ce concours, euh, vu la richesse. Euh, qu'on pouvait donner euh, de plus de 80% chaque année de, de contributeurs en plus et euh, un point positif euh, c'est que l'UNESCO euh, a utilisé une des photos lauréates euh, du Wikilove Africa durant euh, une, une expo euh, qui a été euh, organisée à Paris et c'était le thème « Les les voyages à travers notre patrimoine fragile. Et euh, l'outil phare qu'on utilise, euh, euh, qu utilise pour Wikilover Africa et qui est un projet pilote de données structurées sur, sur euh, le site Wikimedia commence. Euh, vas euh, Le thème euh, de cette année-là, c'est l'Afrique en mouvement. Donc, si. Euh, on peut euh, voir sur cette carte les pays qui participent à ce concours et euh, en bas, euh, tous les logos euh, des groupes d'utilisateurs qui, euh, euh, qui soutiennent et participent à ce concours. Euh, on voit bien euh, le succès euh, euh, de ce concours Vas-y. Comment participer tout en restant chez soi donc, vu euh, les circonstances actuelles de cette pandémie mondiale, donc on a réfléchi on a trouvé quatre idées à proposer aux participants pour qu'ils restent euh, bien en sécurité. Donc, une, une des idées importantes, euh, c'est euh, de chercher des photos dans vos téléphones portables. Donc, on a tous... Euh, habitude à faire des photos avec notre téléphone portable. Donc, on pourra sûrement trouver euh, des photos euh, sur le thème euh, de cette année-là. Donc, re retrouvez aussi vos vieilles photos stockées dans vos sculptures. On pourra toujours trouver de belles photos à faire et à proposer pour euh, la participation. Donc, une autre idée, c'est de scanner euh, de, vos photos, de, vos, vos, vos vieilles photos en argentique on pourra toujours les scanner et les partager. Et si on n'en a pas, on pourra toujours euh, rechercher à travers nos balcons, nos terrasses et devant notre porte de beaux, euh, de belles euh, crises de vie sur euh, euh, le thème de cette année-là. Voilà, voilà. Euh, Vas-y. Euh, une autre question, c'est comment rejoindre le concours Wikilove Africa. Donc, euh, pour rejoindre le concours Wikilove Africa et participer, donc il faut avant tout, comme je, je l'ai euh, déjà dit euh, sur les slides précédentes, c'est euh, premièrement, il faut aussi, il faut sélectionner que les meilleures, les plus belles photos pour pouvoir. Euh, gagner un des prix du concours et euh, aussi euh, il faut, euh, si on n'en a pas un compte sur Wikimedia Commence, il faut en créer un. Et il faut utiliser l'outil de téléversement euh, de le l'upload Wizard. Donc euh, tu cliques. Vas-y. Voilà. Ce <rire> bouton-là, il est très important. Si on clique dessus, euh, il est bien, euh, il est bien visible sur euh, la page euh, de rapport Donc, euh, si on commence. Euh, si on clique dessus, on peut utiliser l'outil de téléversement. Donc, on passe euh, à la slide euh, prochain. Donc, pour résumer, il y a quatre étapes principales. Donc, la première étape, c'est prendre des photos, collecter des photos, choisir les meilleures. Troisièmement, donc, euh, créer un compte si on n'en a pas. Et enfin, téléverser les photos. Bien sûr, euh, on passe. Bien sûr, il faut respecter des règles. Donc, une de, parmi ces règles, donc, euh, que toutes les photos proposées, doivent être euh, prises par euh, vous-même, par le participant lui-même. Et le téléversement doit toujours euh, être, euh, avoir lieu durant la période du concours. La période du concours a commencé le 1er euh, février et euh, on devait finir le 31 mars. mais Vu la situation actuelle, on a fait une extension jusqu'au 15 avril. Donc, on peut toujours téléverser nos photos jusqu'au 15 avril. Bien sûr, les images ne doivent pas présenter de signature ou de tag et que euh, euh, comme quatrième règle Allô oui ah, quatrième règle donc pour, pour être éligible les photos doivent être classées dans la catégorie images from WikiLove africa sinon euh, les membres du jury ne pourront pas les voir et les classer et, et, et, voir, euh, donc, comme cinquième règle afin d'être contacté le participant doit euh, impérativement euh, renseigner euh, son adresse email mail à travers son compte, sinon euh, l'équipe d'organisation aura de grandes difficultés euh, à contacter les lauréats et les gagnants. Voilà, euh, si on passe à la deuxième, euh, à la prochaine slide, donc quoi d'autre Quoi d'autre Quoi d'autre Maintenant on va passer à une démonstration et on va voir le site où se trouve euh, où est Donc, euh, je vais partager mon, mon écran, espérant qu'il va être euh, visible. Là. Ok, partage. Euh, vous voyez tous euh, l'écran Il est bien Visible Allô C'est en train de charger. C'est en train de charger. Oui. Donc, mmh. La page, elle est en anglais. On peut changer la page. Bachunda, euh, on a le même problème. Regardez, un problème. On a le même problème. Hum. Hum. Donc, euh, je vais parler de la partie euh, gauche. Donc, elle est appareillée euh, pour tout le monde. Hein? On peut la voir. Oui. Allô. Oui. D'accord. Donc euh, c'est pas pas difficile. Donc vous connaissez tous les menus de euh, Wikimedia, euh, des projets Wikimedia, et euh, la page d'accueil de Wikimedia commence, elle est pareil. Donc en vertical à à gauche, donc, il y a, un, euh, il y a euh, le menu où il y a l'icône, on, on peut bien voir l'icône de Wikimedia Commence et euh, il y a accueil, bienvenue, communauté, donc vous aurez là, les, plein, euh, tout le temps de visiter la, la page d'accueil euh, euh, après et ce qui, ce qui est important pour nous, c'est euh, cette page-là, pourquoi? Parce qu'à travers cette page d'accueil, on peut soit se connecter, soit créer un compte. Donc, si on a, euh, si on a déjà un compte, on clique sur « se connecter » et euh, apparaît la Bachund, oui. absolument, Bashunda, il faut absolument oui. que tu euh, remettes euh, l'écran où on voyait tout comme tu as fait à un moment donné parce que là, on n'a pas les accès à droite. Les accès à droite. Je ne me rappelle plus. Et là, c'est bon Mais non, on ne voit toujours pas là, à droite et en bas. Euh, D'accord. Si, euh, si vous permettez, euh, Bachwanda, euh, tu peux réduire la résolution de ton écran ben, En essayant. En essayant, je vais réduire la résolution de l'écran normalement. Euh, sur bureau, tu peux cliquer à droite. À... Je vais la mettre à ça. Est-ce que vous voyez Pour le moment, c'est le même. la même chose Oui. Euh, tu es sur deux, deux écrans ou euh... ouais, Maintenant, euh, si euh, je fais un partage de fenêtres comme ça. Est-ce que vous voyez toute la fenêtre Maintenant c'est complet. Ne touche plus. Ne touche plus, oui. ne touche plus à rien. Ne touche plus à rien. Pas... <rire> ne touche plus à rien. D accord. D accord. <rire> <Je> touche plus à rien là. D'accord. D'accord. Donc, est-ce que vous, euh, vous voyez tous le le bouton se déconnecter contribution. Oui oui oui oui c'est parfait ma père c'est parfait donc je vais, je, vais me je vais me déconnecter voilà pour que vous puissiez voir et ça revient en anglais donc si je clique euh, voilà ça c'est la page d'accueil euh, standard euh, en anglais on peut changer la langue ici si on clique à gauche et il y a sélectionné la langue donc si je mets sur, je sélectionne la langue ici, français, voilà. Donc, on a notre interface qui est en France. Et je reclique sur accueil okay, pour que toute la page devienne en français. Voilà. Et on a... Euh, sur la partie horizontale tout en haut à droite il y a tout ce qui concerne l'utilisateur donc si on voit bien le petit bonhomme ici c'est écrit non connecté c'est à dire que la page elle est sur utilisateur anonyme si euh, on veut euh, téléverser nos photos donc il faut qu'on clique sur créer un compte si on n'en a pas un compte et si on a déjà un compte on clique sur se connecter donc euh, pour euh, créer un compte, il faut toujours euh, proposer un nom d'utilisateur qui est différent. Si on, utilise, si on propose un nom d'utilisateur qui est connu, euh, il va euh, vous afficher euh, un rectangle en rouge et il va vous dire le nom d'utilisateur si, si est déjà utilisé. Donc, on choisit un autre nom, par exemple comme ça. Et voilà, donc, on renseigne un mot de passe et on confirme le mot de passe et on rajoute une adresse de courrier électronique. Et on écrit le CAPTCHA tout en bas. Et voilà. Donc, l'inscription pour la création de compte de l'utilisateur, elle est très facile sur les projets Wikimedia et ça vous permet de faire, de participer au concours le plus rapidement possible. Moi, puisque j'ai déjà un compte, je clique sur euh, « se connecter » et je me connecte automatiquement. Voilà. Quand euh, je me connecte sur euh, la page de Wikimedia Commence, elle m'indique que euh, le nom euh, on peut le voir ici donc Bashunda pour moi et pour vous ça doit être le nom d'utilisateur que vous avez choisi si on part, euh, pour participer au concours donc il faut aller à la page euh, d'accueil de WikiLove Africa euh, 2020 donc il y a une bannière qui apparaît durant le concours moi j'ai cliqué dessus directement et euh, qu'est-ce qu euh, qu que je vais voir Je vais voir la page d'accueil euh, de Wikilove Africa 2020. Si on lit ici, euh, il y a un menu, tout en haut, accueil, thème, règles, localement, et le bouton magique pour participer et téléverser euh, toutes vos photos que vous avez choisies. On peut lire ici, Combien il reste de jours Donc, il reste 19 jours et 9 heures. Donc, on a largement le temps pour participer et rajouter nos photos. Donc, euh, comme euh, thème, donc euh, la célébration de l'Afrique, vous pouvez lire ça tout à l'heure. Donc, qu'est-ce que Wikileaks Africa, comme je l'ai déjà expliqué, que devons-nous apporter Donc, euh, je vous ai bien dit, Donc, euh, des photos sur l'Afrique en mouvement. C'est quoi? Donc, il y a des photos de moyens de transport mécanique ou animal. Il y a des photos de ponts, de photo, des photos de routes, des photos de gens qui sont en mouvement et euh, des plaques minéralogiques, etc., etc. Tout ce qui concerne le thème. Euh, on peut voir quels sont les prix à gagner. Le premier prix, le deuxième prix, le troisième prix. Et tout en bas, il y a les groupes qui participent euh, au concours et qui euh, supportent le concours Wikilove Africa et les, les questions fréquemment posées, euh, si vous voulez un peu plus d'aide ici, des médias, etc, etc. Donc euh, maintenant, on va faire une petite démonstration pour savoir euh, et connaître et apprendre comment téléverser une photo. Donc avant tout, comme euh, je l'avais déjà dit, donc, il faut cliquer. Donc, une fois qu'on aura cliqué, qu'est-ce qu'on a devant nous On a l'assistant d'import des photos. Donc, pour euh, l'assistant d'import des photos, donc, il y a deux boutons et on a euh, devant nous euh, les étapes. Donc, euh, on est à l'étape à euh, import. Donc, euh, si on clique ici, on doit sélectionner des photos et si, voilà, Moi, j'ai déjà sélectionné des photos. Donc, qu'est-ce que on va choisir comme photo? Donc, moi, j'ai sélectionné une photo d'avion que j'ai cherchée dans mes disques durs et j'ai trouvé une photo d'un tracteur et... Une voiture et des taxis donc je peux euh, télécharger euh, téléverser une seule photo à la fois comme je peux téléverser plusieurs photos dans cet outil on peut téléverser jusqu'à 50 photos à la fois mais attention euh, à votre bande passante internet si vous avez un internet très lent, euh, je vous conseille de ne pas euh, téléverser directement 50 photos sinon le téléversement sera euh, très long et très dur. Donc, euh, essayez de téléverser 10 photos à la fois si vous avez une connexion très lente. Moi, j'ai choisi de téléverser 4 photos. Sinon, pour, euh, sinon, on va diminuer. Donc, on va choisir juste 2 photos. Je vais celle-là et celle-là. Donc, Et je clique sur Ouvrir. Une fois que j'aurai cliqué sur Ouvrir, qu'est-ce que j'ai devant moi euh, des barres de, progr de progression, ici dans quelques secondes, il va me dire. Il m'indique un indicateur il m'indique l'état d'avancement du téléversement des photos. Et là, les deux photos qui sont devant moi, que j'ai sélectionnées à l'avance. Et si je veux ajouter un autre fichier, je peux cliquer ici. Même si l'outil de téléversement, il est en train de marcher. Donc je peux rajouter une troisième photo, par exemple, comme ça. Et j'ai toujours les indicateurs qui m'indiquent euh, l'état d'avancement du téléversement des photos. Par, par exemple, si je ne veux plus euh, importer cette photo, je clique sur « Enlever » et euh, la photo disparaît, disparaît et j'ai que deux photos. Donc, j'attends un petit peu. Je patiente. Et je vois toujours la barre de progression qui est, de progression qui est en train d'augmenter. Donc une fois que cette barre est au complet, pleine, donc je vois que le système a déjà euh, mis un check, un petit bouton en vert, qui m'indique que cette photo a été téléversée dans le serveur. Voici. Euh, on est arrivé à la deuxième photo. Donc, on a deux photos qui sont téléversées. Mais ce n'est pas fini. Donc, il faut cliquer sur le bouton Continuer. Et là, je dois choisir euh, la licence qui est partage dans les mêmes conditions, la version 4. Si je veux voir le texte intégral, je peux cliquer ici. Mais euh, généralement, donc ici, on clique sur Suivant. Voilà. Ah, une fois que j'ai cliqué sur suivant, qu'est-ce que j'ai devant moi? J'ai devant moi, donc euh, chaque image est avec des champs à renseigner. Donc, je dois renseigner avant tout le titre des, fois des images. Donc, le titre de l'image ne doit pas être des chiffres, une suite de chiffres. Il doit être un titre compréhensible. Euh, si je clique euh, donc je vais choisir un nom donc tracteur par exemple euh, en Algérie Et là, voilà ici on peut rajouter une légende donc ça peut être le même que les Titre avec plus de détails. Donc, tracteur en Algérie, euh, sur la route de Mechia, par exemple. On peut même rajouter d'autres langues, donc euh, une description, légende, une légende. On peut rajouter ici en anglais, etc. etc. Par exemple, si on veut rajouter en arabe, on est libre d'écrire, mais il faut, euh, ce qui est très important, c'est de bien renseigner les photos. Donc, comme. Euh, ici, il me demande donc, dans quel pays a été prise la photo. Donc, je sélectionne Algérie. Et là, c'est une voiture Renault 4. Sur, voilà, donc, on va faire vite. Euh, le pays Algérie si vous voyez bien la date elle est de 2017 donc ce qui prouve bien que euh, cette photo a été prise en 2017 euh, comme vous, euh, vous devez le savoir donc les photos quand on prend des photos il y a euh, la date de prise de la photo et même dans certains cas maintenant ça fait euh, le plus souvent euh, on peut même voir la position GPS des photos ce qui est, ce qui est très important Donc pour notre cas, il n'y a pas de position GPS des photos qui sont indiquées donc là, la licence est CC0, donc licence pour les contributions à titre unique qu'elle s'applique au texte, les gens, etc donc une fois qu'on aura cliqué ici nos photos ont été publiées voilà. On passe à, à l'étape euh, d'ajout de données. Ça, c'est une, euh, une étape toute nouvelle euh, qui rajoute des données à, au site Wikidata. Par exemple, euh, sur la photo euh, du tracteur, euh, l élément décrit dans ce fichier, donc on peut rajouter tout simplement tracteur. Et euh, Wikidata va nous proposer euh, tracteur agricole. Donc, je clique oui. Donc, on va pas aller plus loin. Euh, C'est juste des démonstrations Donc euh, pour la voiture. Donc, euh, on va mettre, par exemple, euh, Renault 4. On va voir ce qu'il va nous donner. Donc, euh, modèle automobile. Voilà. Et on publie. Donc, une fois qu'on aura cliqué sur Publier les données, donc euh, automatiquement, donc, euh, les photos, elles sont publiées. Voilà. On a les liens qui euh, donnent vers les photos, etc., etc. Donc, si je veux téléverser euh, plus de photos, il suffit que je clique sur Téléverser plus de fichiers et je sélectionne d'autres fichiers. Et on refait... Euh, les mêmes étapes sinon on clique sur qui et on quitte l'outil euh, de téléversement n'oubliez pas avant euh, de téléverser vos photos il faut toujours toujours s'assurer que vous êtes euh, bien euh, connecté sous votre nom sinon le téléversement ne va pas se faire correctement. Et aussi, il faut toujours s'assurer que les photos sont les vôtres et que les photos sont de très bonne qualité. Euh, sinon, ils bien, sinon, ils seront refusés et veillez que les photos respectent bien le thème du concours. Euh, voilà, je pense que on a fait le tour. Si vous avez des questions, Allô Moi j'ai une question immédiatement Bachunda. Est-ce que tu et... peux nous montrer quand on est logué où est-ce qu'on retrouve les photos qu'on a déjà téléversées Ah c'est une très bonne question. Merci Florence. Donc euh, et euh, on, la, on me la pose beaucoup euh, trop, trop souvent. Donc euh, on a euh, deux, deux boutons. Euh, à euh, il faut avant tout euh, se connecter pour voir ça on n'est pas connecté on ne peut pas voir les photos qu'on a téléversées donc on clique sur import donc c'est le troisième bouton euh, si on commence par la droite si on clique sur import on va voir les photos qu'on a téléversé tout à l'heure. Voilà. Donc, voici la photo du tracteur et voici la photo de la traite et celle que j'ai testé par du et les photos que j'ai téléversées en dernier, etc., etc., etc. Donc, euh, si on clique sur Importer, toutes nos photos, euh, on peut voir tout ce qu'on a euh, téléversé comme photo. Mais il n'y a pas que ça. Attention. Donc, si je clique sur Contribution, on peut aussi voir tout ce qu'on a, qu on, euh, toutes nos contributions sur euh, le site de, de Wikimedia Commons et il n'y a pas que des photos. Donc, euh, par exemple, bon, euh, ça c'est file, file, file, c'est tout, tout ça, c'est des fichiers que j'ai rajouté Mais là, par exemple, moi, j'ai fait une traduction d'un texte euh, de l'anglais vers le français de la page euh, qui parle des thèmes, par exemple. Euh, je peux voir euh, des modifications toutes différentes. Donc voilà, Donc euh, l'important, euh, c'est si on veut visualiser nos fichiers, nos photos qu'on a téléversées, c'est de cliquer sur import. Voilà. Euh, c'est bon, Florence Pour moi, c'est bon. Est-ce qu'il y a des questions des personnes, de, de questions qui sont fréquemment posées et qui sont... Mmh. Qui sont... Voilà. Oh, N'hésitez oui, pas pour le micro. Euh, merci, Bachunda. Merci, Florence, pour la présentation et pour les efforts déployés. Alors... Euh, euh, pour ma question, la première, c'est au cas où on a oublié d'ajouter, euh, par exemple, la catégorie. Est-ce qu'on peut la rajouter après le téléversement Bien sûr. Euh... Bien sûr. Je veux savoir comment. Je vais vous montrer. Donc, euh, je reviens sur la photo, par exemple, que j'étais. Donc, je clique sur Import. Euh, vous voyez l'écran. Oui. Si je suis encore il faut dire que j'ai téléversé. versé. Je Est-ce que je vais voir? Donc la photo, on, on s'attend à aller. Oui. Voilà, vous, vous voyez ça? Hein? Oui. Donc si, si, je, si je descends tout en bas, est-ce que euh, mmh. vous voyez les catégories Image, oui. forme, of Africa. Oui. Donc, je rajoute ici par exemple. Ah, d'accord, par le plus. D'accord, très bien. Ouais. Donc, Algérie par exemple. D'accord, très bien. Algérie, Chypre. Je clique Algérie tout simplement. Et je clique sur OK. Une fois que j'ai cliqué sur OK, c'est bon. D'accord, oui. Très je peux bien. rajouter d'autres euh, catégories. Mm -hmm. Comme je peux. Supprimer les supprimer catégories. catégories, bien les mots etc., etc. Comme je peux créer de nouvelles catégories. En libre euh, ouais. Et ma deuxième. Merci pour. D'ailleurs, euh, enfin, je, je, je connais. Euh, maintenant, l'utilité de plus, et le moins. Je pas fait attention. Avant. Euh, ouais. Après, euh, je voulais savoir est-ce que, par exemple, dans chaque pays, il y a des user groups euh, qui organisent euh, le concours et euh, par exemple, au Maroc, il y a la catégorie Wiki Loves Africa in Morocco uh, 2020. 2020. Alors, est-ce qu'avec cette catégorie, ça va être pris en charge, ça va être vu Bien par ça. les jurys, ou ça sera une première sélection au niveau national, et après, uh, le user group il va uh, soumettre uh, les photos gagnantes uh, à l'échelle de la... Que Normalement, ma question elle est... Euh, est ce que tu Florence, est-ce que tu peux répondre à ça Ouais, je vais répondre à cette question. Euh, en fait, on a, on ne passe pas par un système de présélection par les pays parce qu'on n'a pas des participants connus et des groupes utilisateurs dans tous les pays. Euh, on a effectivement un groupe utilisateur au Sénégal on en a au Maroc mais on n'en a pas euh, au Zimbabwe et donc on ne pourrait pas faire de sous section donc ce qui se passe mmh. c'est qu'on a un jury international qui va regarder la totalité des photos et qui va sélectionner les, les meilleurs mais on a aussi des groupes locaux qui vont décider de faire leur propre, leur propre sélection pour avoir aussi des gagnants sur place donc on a dans certains pays des gagnants nationaux je crois que c'est le cas en Algérie, en général. Euh, par contre, dans des pays comme le Zimbabwe, il n'y aura pas de gagnants locaux. Mmh. Alors, dans ce cas, il faut euh, bien sûr utiliser la, la catégorie euh, Loves Africa pour avoir cette visibilité pour les jurys. Absolument, c'est pour ça qu'il est vraiment très très important. Là, on, on parle de, de... il y a à peu près 10 000 photos qui ont été téléversées pendant le concours. Euh, si elles ne sont pas dans la bonne catégorie générale on, nous on ne les retrouvera pas on n'en sera pas oui. capable mmh. euh, donc il est vraiment important de démarrer comme Bachunda a dit par le bouton magique parce oui. que c'est le bouton magique qui euh, s'assure que les photos soient proprement taguées pour qu'on puisse les retrouver et puis il est important également de choisir autant que possible le pays dans lequel a été prise la photo euh, mmh. parce que c'est quand même sympa de savoir, ça aide à comprendre d'où vient finalement une photo euh, oui. Et c'est aussi pour ça, et, et je voudrais juste souligner un mot parce que, euh, il y a les gens qui téléversent des photos et mmh. puis il y a des gens qui travaillent derrière pour, les, pour aider à mieux les décrire, pour aider à mieux les catégoriser et pour aider mmh. à les réutiliser dans Wikipédia. Mmh. Les petites mains, on ne les voit pas trop, euh, mais elles font du super boulot, je pense en partie une personne qui s'appelle Jacqueline, qui passe des heures entières tous les jours à essayer d'améliorer de, les descriptions. Oui, oui. D'améliorer les catégories, d'améliorer tout ça. Et s'il y a. C'est un peu comme rester chez vous quand on est des soignants. Vous pouvez, quand vous, vous uploadez vos, vos photos, c'est vous qui les connaissez, vos photos. Donc, il mm -hmm. faut, faut vraiment au maximum les décrire au moment du téléversement. Oui, oui. Ça aide Oui, autres. bien sûr. Et euh, d'ailleurs, il faut rajouter aussi que, euh, euh, par exemple, si on va uploader ou téléverser euh, un nombre. Euh, la même thématique. Il y a aussi copier, ça veut dire sur l'option copier les informations, ça veut dire les coller sur les autres euh, les autres images ah. qui suivent. Ah, euh, je peux te montrer ça. Oui, euh, ça sera ça sera bien pour parce que au départ, euh, moi j'avais ce, ce problème, ça veut dire euh, quand j'avais un, un, une collection par exemple de photos de ça si on si on peut dire. Euh, Parfois, c'est un peu gênant de copier-coller, copier-coller sur le même euh, détail. Donc, pour répondre à ta question, donc il y a deux méthodes. Donc, la méthode avec l'outil classique de téléversement. Mm -hmm. Sinon, tu pourras télécharger un outil, un super outil que j'utilise souvent qui s'appelle Commonist. Est-ce que tu as déjà entendu parler de, ce, de cet outil? Euh, pardon, il s'appelle Communiste, Parfois un outil que, euh, de téléchargement, euh, je pas, oui, il est là, euh, il s'appelle communiste. communiste, donc cet outil-là, donc euh, si je peux le retrouver ici, donc euh, je pourrais te donner tout euh, après. D'accord, oui, oui, bien sûr, euh, merci beaucoup. Euh, mm -hmm. outil. Et cet outil-là, euh, on l'installe sur le PT. Et euh, euh, on a une interface. Et avec cette interface, on peut se connecter avec son nom d'utilisateur et son mot de passe. Mm -hmm. Et on a, euh, le, euh, on a la possibilité de télécharger des centaines de photos à la fois. D'accord. avec. Très euh... puissant. D'accord. Euh, nous permet euh, de contrôler les catégories, de contrôler les noms de fichiers, très etc. Bien. Très bien. Sinon, avec la méthode classique, si on a deux, mm -hmm. trois photos c'est pas la peine d'utiliser l'outil communiste donc on, fait, on clique par exemple je vais te montrer ça rapidement si on a du temps Florence parce qu'on a du temps ouais vas-y ouais. donc euh, par exemple si je sélectionne euh, cette photo là et cette photo là euh, et celle là aussi donc, je, je clique sur ouvrir donc euh, si j'ai le temps euh, il y a euh, euh, à la première photo, la première photo qui est tout en haut. Mm -hmm. euh, on va cliquer, donc euh, on va juste euh, patienter un peu que les photos se téléchargent. Et euh, cela nous permet, et si on euh, si on coche euh, euh, cette euh, ce, cet onglet, euh, cette partie euh, elle va dupliquer tous les noms de photos euh, vers, euh, tout en bas, vers, tout, vers le reste des photos donc si, oui, euh, oui. je clique sur continuer donc euh, ces fichiers sont dans mon propre, propre travail ok oui je clique sur suivant et là il y a quoi il y a ici hein. copier les ah, informations oui, voilà voilà, ajouter l'emplacement euh, non euh, euh, euh, copier ah, en dessous, ouais. copier les informations et je sélectionne ce que je dois copier comme information donc je renseigne la première photo et euh, les informations qui sont dans la première photo vont se dupliquer vers les, les photos qui sont tout en bas c'est mmh. euh, très pratique si euh, on, on a un même thème une même série de photos qui euh, qui ont été prises dans le même lieu même moment qui se ressemble presque, donc c'est très pratique. C'est très, mmh. très, pratique et c'est très intéressant. Euh, je te conseille d'utiliser cette méthode si tu as pas beaucoup de photos. Mmh. Et je te, je te donnerai le lien du, du communiste communiste euh, tout à l'heure si vous si tu as envie. Oui, oui de bien sûr, ça me fait plaisir. de photos. Ah oui, parce qu'aussi, okay. il euh, euh, y a euh, ce, ce gène, si on peut dire, d'ajouter de, des descriptions aussi pour les utiliser sur le Wikidata. Ça veut dire, après, euh, euh, il faut retrouver euh, ces images pour enrichir les articles comme tu as oui. dit euh, au début de la présentation. Ce qui est important, c'est ce toujours euh, mettre une catégorie, euh, une, une catégorie clé qui permettent euh, aux autres utilisateurs qui vont venir euh, demain, après-demain, la semaine prochaine, l'année qui va suivre, dans deux ans, dans trois ans, qui euh, ça va permettre de retrouver ces photos et euh, n'oubliez pas que le site Wikimedia et tous les projets que gère Wikimedia sont des sites participatifs, c'est-à-dire que, euh, tout le monde va y participer. Moi, quand je vais mettre ma photo, j'en suis sûr que il va, je vais voir d'autres gens qui vont la modifier, l'améliorer, rajouter des catégories. Donc, si je ne peux pas rajouter toutes les catégories, euh, soyez-en sûr qu'il va, euh, va y avoir d'autres gens qui vont rajouter, l'améliorer, la modifier, etc., etc. Euh, euh, Bachunda, j'en profite hein. ouais. tout à ouais. l'heure, il y avait une question Alors, je note là sur ton écran, on voit la possibilité de rajouter la catégorie hein. donc, mmh, je ouais. conseille aux gens de le faire depuis là directement, mais euh, il y avait une question qui était posée auparavant sur est-ce que le petit système avec la le petit euh, plus existe euh, par défaut chez tout le monde, je ne suis pas sûre que ce soit le cas, donc je voudrais juste que tu montres où ça se trouve, en fait euh, euh... Si, si vous ne le voyez pas, donc à nouveau, l'idée, le, le, c'est quand vous êtes sur une image, est-ce que euh, pour rajouter facilement des catégories ou les supprimer, il y a un petit plus ou un petit moins Ce qu'on appelle « hot cat », les catégories chaudes. Et en fait, pour l'activer, quand tu vas dans « préférences », tout à fait en haut, et ensuite, ouais. tu scrolles vers le bas, « outils pour les catégories ». D'accord. Euh, euh, pardon, tu vas dans « gadget je sais « gadgets », je crois. Euh, dans « gadget. Voilà, ouais. ici. Et là, tu scrolles vers le bas, euh, jusqu'à la section euh, dou -dou -dou -dou -dou. outils pour les catégories. C'est un, un, un petit peu au-dessus. Au-dessus. Au-dessus. Voilà. Au la géolocalisation. Ici, la... là, regarde, voilà. tu vois ici, la petite, la petite hot cat c'est ce qui permet de retirer et, alors ça c'est vraiment un système pour gagner un temps incroyable donc pas hésiter à l'activer euh, c'est vraiment une bonne idée ouais. oui, je, ça, ouais, ça m'est déjà arrivé euh, mm -hmm. dans mes débuts euh, et depuis euh, j'utilise, donc euh, j'ai déjà coché donc okay. ceux qui n'ont pas cette catégorie, il faut qu'ils euh, qu la fassent est-ce qu'il y a d'autres questions Dans tous les habitués ici des questions que vous entendez très régulièrement posées lorsque vous faites des sessions des animations, des questions qui reviennent tout le temps euh, Pour moi, ce qui concerne le téléversement maintenant c'est bon merci beaucoup pour tous les efforts déployés ça fait plaisir de vous revoir on t'a pas vu là, moi ouais. je t'ai jamais vu en fait bah, si, je crois à Grenoble. Ah! Ah ouais! Ça a déjà fait bien deux ans. Ouais! Il bah, C'est un deuxième. photographe. Mais non! J'adore tes photos. Hein. Merci beaucoup. Je tu merci beaucoup. C'est clair. Il a, fait, il a fait une série de photos euh, à Marrakech extraordinaire. Merci beaucoup. Je montré tout à l'heure, Ça marche Ah, ben oui. Il y a un truc que je voudrais juste que tu montres aussi. C'est pour la pure satisfaction personnelle de voir quand on regarde ces photos. Montrer une photo sur laquelle tu peux être. t'en en choisis une au hasard. Une photo dans laquelle ouais. je peux être. Alors, en fait il y, y a deux choses euh, que je voudrais évoquer qui, qui nous revient assez régulièrement c'est que parfois les gens quand ils ont téléversé des photos euh, ils reçoivent des messages ils reçoivent des messages euh, d'administrateurs de, de, ou de non-administrateurs de Wikimedia Commons qui vont poser des questions euh, et est-ce que tu pourrais montrer ce, ce qui se passe dans ce cas là en termes de notification euh, ici par exemple non. Attends, je vais te faire une démo. Je vais, je vais, te faire une démo. Je vais te laisser un message. Ah, D'accord, ok. Tu vas pouvoir avoir une très belle. Il y a la page de discussion aussi. Oui, c'est ça. Oui. Hop. Si tu, si tu recharges, tu devrais avoir une alerte. Je pense. Voilà. Ça, ça veut dire qu'on vient de recevoir un message comme on reçoit sur euh, les médias sociaux, donc euh, sur Facebook ou bien. Donc, euh, il faut, on, on clique juste ici sur la, la bande en orange. Donc, vous avez de nouveaux messages. Et quand on clique, euh, on se retrouve sur notre page de discussion. Donc, User Talk, On descend tout en bas. Voilà. Donc, coucou. <rire> euh, y a rien... Bon, c'était juste exemple, un, c'était juste un coucou, mais voilà un bon exemple, ouais, juste ici, là. Ouais. Par exemple, ça c'est un message. Mais euh, un fichier comme euh, donc euh, Congrès de la Somme, par exemple, ou bien Barkelmi CD, c'est un message. Euh, this media, uh, this media may be deleted. Qu ce que ça veut dire Donc, ce fichier peut être, peut être supprimé. Pourquoi Parce qu'il n'y a pas la bonne licence ou bien parce que les sources ne sont pas vérifiées ou bien il y a un doute par l'administrateur, par celui qui m'a envoyé ce courrier-là, que, le, que cette photo ou bien ce fichier-là n'est pas de, de moi. Ce n'est pas moi qui l'a la photographie ou quoi donc euh, il faut euh, bien veiller à rajouter les bonnes licences les bonnes références et euh, n'oublions pas que Wikimedia Commons c'est un site qui contient des fichiers euh, euh, en li euh, libre donc euh, ne doit pas être sous euh, bright et euh, ce qu'il faut savoir euh, je vous conseille bien de faire euh, de voir euh, d'utiliser ces licences là est-ce qu'on peut voir les licences ici Oui, on les voit là Ce ouais. c'est pas, euh, pas très gros c'est pas très gros d'accord de toute façon de toute façon euh, il faut euh, il faut euh, il faut toujours euh, veiller à ce qu'une photo soit prise par nous-mêmes, on n'utilise pas les, les photos des autres ou bien des photos qui se trouvent euh, sur Internet euh, sans vérification de leur licence. Euh, ce qui veut dire euh, donc qu'il faut bien veiller à, au respect euh, des droits d'auteur euh, et aussi euh, que la photo doit être prise dans le respect des, des lois des pays par exemple, euh, il y a ici en Algérie euh, une loi qui interdit de prendre euh, des photos euh, de monuments historiques sans autorisation, de ne pas les partager euh, ce, sur, euh, sur Internet sans, euh, mettre, euh, sans une autorisation euh, préalable. Il faut toujours bien veiller à, à ce que les photos soient libres et la meilleure des choses, c'est de prendre, c'est que les photos soient euh, prises par nous-mêmes tout en respectant les législations et les règles euh, des pays. Alors, faut voilà. ce, à ce sujet-là, il faut se souvenir qu'une euh, photo qui est publiée sous licence libre, le plus fréquent pour nous, c'est CC by SA, euh, sont des photos pour lesquelles on donne l'autorisation toute autorisation de réutilisation ultérieure par les autres c'est-à-dire que tous les autres utilisateurs à travers le monde peuvent utiliser notre photo, peuvent la modifier euh, peuvent la republier sans avoir besoin de nous demander l'autorisation par contre, ils ont normalement une obligation c'est de mentionner l'auteur original c'est-à-dire nous-mêmes euh, on a... On a les ans, des, des, des personnes qui sont un petit peu déçues parce qu'elles ont publié des photos sans vraiment comprendre les droits qu'elles y, qu y associaient, euh, il faut se souvenir qu'une photo publiée sous licence libre est une photo qui peut être réutilisée par tous. Oui. Donc, euh, Un autre conseil, donc, il faut bien, bien, bien réfléchir avant de publier donc, euh, aux photos, donc euh, connaître bien les licences de publication. Donc, euh, et la publication des photos, euh, le plus souvent, euh, quand on publie une photo sur Wikimedia Commons, c'est une publication irréversible. Qu'est-ce que ça veut dire, irréversible Donc, ce sera très difficile de, de, de la supprimer du, du site Wikimedia Commons après. Donc, euh, veillez bien à choisir vos photos que vous voulez donner à la communauté, donner à l'Afrique. Euh, permettre que ces photos euh, soient utilisées euh, en libre, euh, donc euh, le partage de la connaissance. Donc veillez à, à ce que, euh, vous, vous, euh, euh, que tout le monde comprend, comprend euh, ce qu'ils vont partager après, euh, parce qu'une euh, fois que les photos sont sur Wikimedia Commons, euh, il y aura euh, un partage à grande échelle, donc euh, moi par exemple, euh, j'ai retrouvé mes photos que j'ai publiées sur Wikimedia Commons dans des journaux, dans des livres, euh, des bouquins de tourisme, euh, etc. Donc euh, après, euh, je ne vais pas dire pourquoi ils ont publié les photos, etc. etc. Euh, juste pour rebondir là-dessus et, et peut-être pour conclure, est-ce que tu pourrais nous montrer la, la page du webinaire euh, sur Commons, la page qu'on a préparée, euh, qui permet. J'ai rajouté dessus quelques chiffres qui m'ont été fournis par euh, Ayla un peu plus tôt, euh, qui sont les, les chiffres de nombre d'images et de réutilisation. Je sais pas si. Euh... Je sais que je l'avais partagé sur Twitter, mais. Attends, je cherche. Et euh, par l'occasion, je crois aussi qu'il ne faut, euh, qu faut pas mettre euh, sur les photos euh, des signatures et des watermarks. Euh, oui. Euh, bon, pour les téléverser. Pour le, pour le concours, euh, oui, c'est très important. Mais euh, sachant qu'il y a une équipe euh, qui travaille sur Wikimedia Commons qui. Qui, euh, qui, fait la, euh, qui supprime ces watermarks, ces tags, etc., etc. Et pour le concours, mieux vaut euh, mettre des photos propres, euh, non taguées, pas de signature, etc., pour faciliter le. le, le... Voici la page. Ouais. Euh, pour moi, le message il est très clair. Hein. Une photo qui a un watermark, euh, elle ne sera pas dans les photos qui seront gagnantes. Mmh. Ça, ouais. Point final. Elle, oui. elle, pas, elle ne sera pas partie des, des photos considérées, même si elle est superbe. Même si elle est superbe, elle n'ira pas. Alors, je pas dire... Dans la politique ouais. de, de Commons, il ne faut pas mettre du tout dans tous les le projets, dans chaque versement, il ne doit pas y avoir de WhatsApp ou de signatures ou des liens. Euh... Et oui. Euh, et tous les ans, on envoie, et, et non, ce n'est pas une bonne idée. Par contre, dans la description de la photo. Il ne faut pas hésiter, de man... notamment quand on a un photographe professionnel, il ne faut pas hésiter à mentionner son nom, de mettre un lien vers son entreprise, peu importe, il hein, n'y a pas de souci en termes d'attribution de la photo, mais il ne faut pas que ce soit sur la photo proprement dite. D'accord, très bien. Euh, juste un petit rappel, les... y a donc, au niveau international, il y a trois prix qui seront donnés, euh, le premier prix pour 1000 dollars, ensuite il y en a un second pour 800, il y en a un troisième pour 500. Et puis, on a aussi fait deux catégories particulières. Tous les ans, on essaie de faire ça. Euh, il y aura, alors je le signale parce qu'il y aura sans doute un prix pour la meilleure vidéo. Mmh. Et tous les ans, oui. on a quand même... Audio ou vidéo, bon, tous les ans, on en a relativement peu. Donc, euh, pas hésiter à, à, à participer avec quelque chose sur le sujet. Et l'autre, sur euh, les représentations de transports euh, euh, plus culturels, euh, traditionnels, par exemple. Euh, ça, c'est la première chose. Ensuite, par rapport à, à l'écran, là, si tu pouvais descendre juste un tout petit peu dans le bas de la page. On a rajouté ici quelques liens. Euh, que vous pouvez éventuellement explorer si vous êtes intéressé à savoir qu'est-ce que deviennent toutes les photos euh, que, qui sont téléversées sur, euh, sur euh, Commons. Ce n'est pas simplement pour être hébergé dans un petit coin. Si on peut remonter un tout petit peu. Le, le... Voilà, ouais. Voilà. oui. C'est juste pour donner un ordre d'idée de, de statistiques. Euh, les photos qui sont sur Wikimedia Commons, elles vont être réutilisées par des gens à l'extérieur. Donc, comme Bachonga le disait éventuellement dans des livres de tourisme ou d'autres sites web. Et puis elles sont aussi utilisées sur nos projets, réutilisées dans Wikipédia. Et dans ce cadre-là, on a quand même un certain pourcentage de photos qui sont réutilisées. Si vous regardez sur la ligne 2014, on a eu plus de 5000 photos et elles sont réutilisées à un taux de réutilisation de l'ordre de 16%, ce qui est énorme. Donc, ça veut dire qu'il y a une grosse partie des photos qu'on collecte qui sont ensuite réutilisées pour illustrer des articles de Wikipédia en français, en arabe, en anglais, en japonais, en chinois, etc. Euh, donc, c'est des taux qui sont plus faibles pour l'année de Villemin, parce qu'on est encore en train d'y travailler. Mais c'est un élément qui est important. Euh, vous avez aussi juste au-dessus un petit lien qui vous permet de voir à quel point une photo spécifique, la vôtre, à quel point elle a été vue par et à quel point elle est utilisée. Ce qui est toujours quand même super satisfaisant à mon sens. Quand on a fait à peu près le tour, est-ce qu'il y a des éléments supplémentaires sur lesquels on pourrait, des questions auxquelles on pourrait répondre Pour moi, très bien. Merci encore. Ben on va remercier Bashunda, qui, qui est quand même un contributeur hyperactif de the de Africa depuis, depuis son démarrage en 2014. Ouais. Euh, mais il y en a, un, y en a certains d'entre vous qui sont déjà là depuis quelques années aussi. Ah, merci à vous tous et euh, bonne chance pour, euh, pour les candidats, surtout euh, pour le jury, pour les efforts qu'il euh, qu y aura pour la sélection. Parce que le nombre de, de photos, ça sera par des milliers. Et du euh, coup, euh, ce n'est pas évident de choisir. C'est un gros travail. Ouais, C'est ouais. un gros travail. Bon, bon, un gros voilà, travail. pas ouais. que, euh, nous, là, il y a prix Donc là, de, de de sélectionner les meilleures photos en Algérie, mais je pense même le Maroc, et chaque pays, hein, chaque pays organisateur. Donc, chaque groupe d'organisation va sélectionner les meilleures photos. Donc, il va y avoir aussi des prix dans chaque pays qui vont être distribués selon leurs règlements qu'ils ont choisi d'établir. Généralement, c'est trois prix, le premier, le deuxième, le troisième donc il va y avoir beaucoup de prix donc l'important c'est de participer et de donner pour l'Afrique les plus belles photos pour permettre un article sur l'Afrique qu'il soit lu et on ait plus de plaisir à lire un article avec une belle photo qu'un article qui ne contient pas de photos. c'est ça voilà ouais. et eh bien merci à tous au revoir Merci à vous, Merci à vous. Merci à vous. Merci.